Non, on laisse ça comme ça. Il y a du tout. Il y a du Non, mais euh, genre, genre ça va avec euh... Denis. Euh, franchement, je me sens bien avec Denis. Euh, on fait ça là. Il y a un petit gars qui était juste là. C'est bon, ça va être Ouais, on fait peur à l'avance. C'est compliqué quand même. En plus, là, on se lève. On <rire> Euh, justement, avec cette chance, les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de manifester. Non Non, non, non, dans, le, dans les infos qu'on a passées, on a bien dit, euh, on a envoyé l'information le, enfin, le, sur l'article la, 3, en fait, qui redisait bien que c'était qu possible hein, de, de manifester. Merci. Euh, nous, on a, comme on a vu le prix pour les note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 c'est ah, un peu restreint. Donc, bah oui, pas... ah, hein. bon, voilà, c'est tout qui s'est passé. Hein. Ça pas permis de rire. Moi, j'ai vu ça Je pense que c'était au moment du pic. <tif> médecin, dit, en médecin, madame, après, il y a des gens qui ont été de se faire. Descendons, il aurait pu être un peu plus tôt, ça va. Ça va descendre. Oui, il a un vous êtes aujourd'hui ben, qu'on qu on se rassemble tous aujourd'hui donc pour une manifestation pour le climat je dois vous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui, bon, pour fêter les cinq ans de l'accord de Paris le 12 décembre 2015 à Paris, Laurent Fabius, alors président de la COP21 enterrine l'accord de Paris avec son marteau en forme de feuille. Pour la première fois, un pacte climatique signé par 195 pays définissait un cadre mondial visant à éviter un changement climatique désastreux. Cet accord reposait sur la volonté des pays et les engagements qu'ils prendraient pour limiter le changement climatique à 1,5 degrés. Cinq ans après, où en sommes-nous Les politiques publiques sont-elles à la hauteur Non. Nous en reparlerons. Non, je pense. Nous sommes là pour relayer l'appel de l'association Citoyens pour le Climat. Je vous dis un petit mot sur cette association qui a contacté Denis. Citoyens pour le Climat est une association fondée à l'automne 2018, dans la dynamique des marches pour le climat. C'est l'histoire d'un élan, d'une prise de conscience, d'une volonté de faire ensemble, au-delà de tous les clivages, de toutes les appartenances. Un regroupement pacifique, responsable, non-partisan, d'individus déterminés à faire converger leurs idées, leurs forces pour sauvegarder le climat et la biodiversité. Cette association qui nous a contactés nous a plu. C'est à 8 ans que pour la première fois, j'ai entendu parler du changement climatique ou du réchauffement global. On m'a dit que c'était quelque chose que les humains avaient créé par la seule façon de vivre. On m'a alors demandé d'éteindre la lumière pour économiser l'énergie et de recycler le papier pour protéger les ressources. Je me souviens avoir pensé que c'était très étrange que les humains, qui ne sont rien d'autre qu'une espèce animale, soient capables de modifier le climat. Parce que si vraiment c'était le cas, on ne parlerait de rien d'autre. Si vraiment c'était en train d'arriver, dès qu'on allumerait la télévision, on n'entendrait on parler que de cela. Les gros titres, la radio, les journaux... Personne ne pourrait lire ou entendre parler quoi que ce soit d'autre. Comme si une guerre mondiale avait éclaté ou quelque chose comme ça. Mais personne n'en parlait jamais. Il faut arrêter nos émissions carbone. À nous de le faire ou pas. Vous dites que rien dans la vie n'est jamais blanc ou noir. Mais c'est un mensonge. Un mensonge très dangereux. Soit nous parvenons à éviter un réchauffement de 1,5 degré, soit non. Soit nous parvenons à éviter de déclencher cette réaction en chaîne irréversible et alors de tout contrôle humain, soit non. Nous avons tous le choix. Nous pouvons, nous pouvons mener des actions qui garantiront le changement et protégeront les conditions de vie des générations futures. Ou nous pouvons reprendre le cours de nos vies comme si de rien n'était, et échouer. Cela dépend de vous et de moi. Vous venez tous nous demander d'espérer à nous les jeunes. Mais comment osez-vous vous avez volé nos rêves, nos jeunesses avec vos mots creux. Et encore, je fais partie des plus chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent et des écosystèmes s'écroulent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent, de compte de fées racontant une croissance économique éternelle. Comment osez-vous Depuis plus de 30 ans, la science est parfaitement claire. Comment osez-vous encore regarder ailleurs voulez nous dire que vous faites assez alors que les politiques et les actions nécessaires sont inexistantes. L'idée commune qui consiste à réduire nos émissions de moitié dans 10 ans ne nous donne que 50% de chances de rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement et du risque d'entraîner des réactions en chaînes irréversibles et incontrôlables. 50% c'est peut-être acceptable à vos yeux, mais ce nombre ne comprend ni les moments de bascule, ni les réactions en chaîne, ni le réchauffement climatique supplémentaire caché par la pollution toxique de l'air ou les notions d'égalité et de justice climatique. Ces chiffres reposent aussi sur l'idée... Que, que ma génération réussira à absorber des centaines de milliards de tonnes de CO2 avec des technologies encore balbutiantes. Donc 50% de risque de rester en dessous de 1,5 degré de hausse des températures, ce n'est pas acceptable pour nous qui devrons vivre avec les conséquences. Comment pouvez-vous prétendre que ceci peut être résolu en faisant comme d'habitude avec quelques solutions techniques vous nous laissez tomber, mais les jeunes commencent à voir votre trahison. Les yeux de toutes les générations futures sont tournés vers vous, et si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, nous ne vous le pardonnerons jamais. Nous ne vous laisserons pas vous en sortir. Nous mettons une limite ici et maintenant, le monde se réveille, le changement arrive, que cela vous plaise ou non. Merci. De Paris avait suscité beaucoup d'espoir. Il avait été obtenu à l'issue d'une COP 21 longue, compliquée, avec des négociations tendues, comme c'est toujours le cas dans ces conférences internationales. Mais au moins, il y avait un accord. Pour la première fois, les États membres avaient réussi à se mettre d'accord sur un même objectif. Ils avaient aussi réussi, enfin, ils avaient pris chacun de leur côté des engagements en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, des engagements qui devaient contribuer à la réalisation de l'objectif. Cela étant, ils savaient et il s'en était pas caché, il savait que les engagements qu'il venait de prendre ne permettraient pas de satisfaire l'objectif sur lequel il venait de se mettre d'accord. Donc il s'était dit, il faut qu'on se revoie, il y aura la COP22, la COP23, etc., et il faudra qu'on prenne des engagements plus contraignants qui permettront de satisfaire les objectifs. Cinq ans plus tard, alors on voit effectivement que la communauté européenne Propose pour l'Europe des engagements plus contraignants, moins 55% en 2030 au lieu des moins 40% qui étaient prévus jusque-là, ce à quoi les experts disent c'est toujours pas suffisant parce qu'il faudrait au moins moins 65% en 2030. Mais non seulement ces nouveaux engagements ne sont pas suffisants, mais comment pourrait-on y croire alors que les engagements moins contraignants? qui avaient été pris il y a 5 ans, ne sont, ne sont pas respectées et ne seront pas respectées. On le sait aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai pour la France, la France qui devrait réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 1,5% par an, elle est à peine à 0,9%. Donc on n'y est pas du tout. Dans le domaine des promesses non tenues, et pour rester sur le cas de la France, on a actuellement l'exemple de la convention citoyenne. Notre président nous a dit et redit avec beaucoup d'insistance que toutes les propositions seraient soumises au Parlement sans filtre. C'est son expression à lui. Or, qu'est-ce qui se passe quelques mois avant euh, la, la présentation au Parlement et avec le projet de loi en cours de préparation euh, Les participants à la convention disent... Ils sont en train de tout détricoter, c'est-à-dire qu'un grand nombre de mesures sont soit amoindri. C'est le cas par exemple du bonus écologique sur les véhicules, bonus en fonction du malus, pardon. <rire> malus écologique en fonction du poids. Euh, ils avaient proposé de fixer le seuil à une tonne quatre. Le gouvernement dit oui oui, on garde la mesure, on va juste décaler à une tonne huit, ce qui veut dire que la mesure ne sert plus à rien. D'autres mesures sont décalées dans le temps et certaines sont carrément supprimées. C'est le cas par exemple de la baisse de la TVA sur les billets de train. C'est le cas aussi de l'obligation pour les cantines de proposer au moins un repas, euh, un repas végétarien par jour. Donc tout ça est complètement détricoté. Pendant ce temps-là, autant les politiques n'ont à peu près rien fait, autant les scientifiques eux, ont continué à travailler. Et notamment un certain nombre de climatologues français ont publié un rapport il y a un tout petit peu plus d'un an, basé sur des résultats obtenus avec un nouveau logiciel, dont ils nous disent qu'il est plus performant que les précédents. Les conclusions, c'est quoi C'est que les prévisions d'avant étaient sous-estimées. Si on continue euh, selon le, le schéma actuel, ce qui est appelé le, le scénario « business as usual », on sera, d'après eux, à la fin du siècle, à 6 ou 7 degrés de réchauffement climatique, alors qu'avant, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits de France, d'Europe et du monde, des citoyens, des associations, des structures politiques se sont rassemblés pour rappeler leur engagement à nos élus. Nous sommes ce soir 150 à Auxerre. Ce n'est qu'un début, il faut continuer à nous rassembler. Comme on l'a expliqué, les accords de Paris n'étaient qu'une enveloppe pour un engagement global, mais flou, signé certes par 195 États pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, Chiffre barrière, mais dépassé, à ne pas dépasser, établi par les scientifiques du GIEC. Ces accords avaient en quelque sorte valeur d'auto-réalisation. C'était ensuite à chaque État de signataire d'engager des solutions pour réaliser ses objectifs. Cinq ans plus tard, les engagements n'ont pas été tenus. C'est ce qu'il euh, vous a euh, expliqué. Pourtant, les États continuent à nous vendre des engagements généraux à très long terme, comme la neutralité carbone. Notion valise dont on ne sait pas très bien les contenus pour 2050. Rien ne se fera sans nous. Nous devons continuer à nous mobiliser et à faire pression sur nos élus pour qu'ils engagent, pas en 2050, mais en 2021 et 2022, des objectifs pragmatiques dans leur budget pour tenir chaque année les engagements de la France. Intéressez-vous au budget de vos communes, du conseil départemental, de la Région ou de l'État. Demandez, demandez à vos élus l'application des accords de Paris. Aujourd'hui, nous demandons tous ensemble, à travers notre diversité, de vous engager dans cette direction. Vous pouvez commencer par signer, comme on vous a expliqué tout à l'heure, la pétition d'agir pour le climat, qui réclame une taxe européenne sur les transactions financières. Afin de donner les moyens pour atteindre les objectifs. Vous pouvez signer celle de la Convention citoyenne. Et puis, pour être local, vous pouvez signer celle qui refuse la bétonisation du parc naturel des pieds -à, à Auxerre. Nous vous invitons à les signer, à les faire signer. Nous vous invitons également à nous proposer des actions pour continuer sur le terrain à agir. L'ORAN est notre relais dans les structures nationales qui organisent ces rassemblements pour le climat. Elle fera remonter les propositions. Des manifestations et une marche sont en préparation pour le printemps. Et puis il y a des élections à venir. Il faut continuer à nous mobiliser tous ensemble pour changer les choses. Et je vous remercie chaleureusement. Nous vous remercions tous pour votre présence dans un moment compliqué. C'est ensemble que nous bousculerons les rapports de force et les habitudes de production et de consommation qui nourrissent le réchauffement climatique. À bien tu à convaincre des enfants, des adultes, tu leur dis maintenant êtes les ambassadeurs. Donc, là, c'est ce, ce que je vous dis à vous tous. Enfin, nous sommes les ambassadeurs du climat, c'est à nous aussi de convaincre autour de nous que euh, euh, euh, le président Macron accepte les 150 propositions de la Convention citoyenne. Ça, ça Beaucoup de propositions euh, voilà, qui sont, qui sont euh, faites pour ça en fait, pour lutter contre, euh, contre le réchauffement climatique, limiter les émissions de, de gaz à effet de serre. Et, et, voilà, et, et, et voilà, les des gens qui sont là, laissez votre adresse mail pour qu'on puisse euh, vous préparer euh, plus en amont, qu'on soit, si on est 150 aujourd'hui, ben, qu'on soit 600, 700, ben, voilà, très nombreux en 2021. I'm not sure that. Oui, c'est ma tank, Ah, c'est bien. Moi, j'étais à celle des Ah, pas sûr Si tu veux, qu'on j'ai su qu'il deux, j'ai vu qu'il y la peine de la vie.